Je voulais avant tout parler d'amour, d'amour dans le sens large du terme, d'amour multiple, et justement dans ces amours multiples, évidemment, qu'il y a l'amour entre deux êtres du même sexe. Donc, euh, ces, ces deux personnages qui s'aiment, Halim et Youssef, j'avais envie de pouvoir faire en sorte qu'ils existent, qu'ils existent à l'image, qu'ils existent au grand jour. Moi, je pense vraiment qu'il y a des histoires complexes, qu'il y a des sujets pas simples euh, qui peuvent être abordés et qui doivent être abordées justement. Moi je, je pense qu'il y a des histoires qui doivent être racontées et qu'il y a aussi un désir justement de dialogue, il y a un désir de débattre de choses desquelles on n'a pas l'habitude de parler euh, parce que parfois voilà, on choisit de, juste de ne de pas le faire et on reste dans des non-dits justement et je pense qu'à un moment donné il y a un désir justement de pouvoir mettre des mots sur les choses qu'on ressent. Quand le film a été projeté à Marrakech, j'ai ressenti vraiment qu'il y avait avait une envie justement de pouvoir de pouvoir dialoguer là-dessus, d'ouvrir cette possibilité là. Je voulais être vraiment dans quelque chose d'authentique de, de, dans la fabrication de ces caftans. Du coup, les comédiens, euh, Halim, euh, qui jouait par Salah Bakri Youssef, qui est interprété par Ayoub Misiwi, ont, ont passé beaucoup de temps avec des ma'allem euh, afin d'apprendre leurs gestes, afin d'apprendre justement à, à coudre quelque part des, des, des, des broderies, même si c'est de manière assez simple, parce qu'il faut des années pour, pour être un maître artisan, mais avoir un vrai ressenti du métier. Le bleu du caftan est un film sur l'amour et euh, ce personnage de Mina euh, est une femme qui est forte, est une femme qui est complexe, est une femme qui fait les choix qu'elle fait dans sa vie euh, parce qu'elle veut les faire, on ne lui impose rien, la société ne lui impose pas quoi que ce soit, parce que justement elle a cette force de caractère. Euh, C'est une femme qui est, qui est complexe aussi parce que justement elle a cette foi qui, qui l'habite, euh, qui fait partie intégrante de son être, mais cette foi ne l'empêche pas, justement, de pouvoir être libre de ses choix, de pouvoir être libre de, de ses sentiments et de, pouvoir, euh, et de pouvoir avoir une relation tellement pure et belle avec son mari. Au moment de l'écriture, j'avais clairement Loubna Zabal en tête. Je n'imaginais que Loubna pour pour ce rôle-là. J'avais déjà connu Loubna sur Adam. On avait travaillé ensemble et je me suis rendu compte de la. De, de, de, de jeu qu'elle avait de cette quête de, de vérité constante justement qui la caractérise et qui me touche vraiment beaucoup et Lubna est une comédienne qui n'est pas dans la demi-mesure qui, qui est vraiment dans cette cette quête permanente cette exigence euh, et je savais que Mamina je la trouverais chez elle et puis pour euh, Salah Bakri et Ayoub j'ai fait un grand casting qui a duré très longtemps justement afin de, de trouver les comédiens chez qui je retrouvais les personnages que j'avais imaginés. Je me suis dit que je n'avais